Bonjour, en ces temps où l'information est capitale, capable de faire accepter ou refuser des guerres dans l'opinion publique, mais aussi de plus en plus horizontale, je me donne trois minutes pour vous présenter l'outil d'information Rocodex, votre vision de l'info. Pour bien comprendre le fonctionnement et l'ampleur de ce projet, je dois d'abord vous présenter Décodex, l'outil numérique développé par le journal Le Monde. Mis en ligne le 1er février 2017, il s'agit d'un système visant à guider le public dans la jungle de l'information qu'est Internet. Cet outil offre au public un avertissement sur la véracité des informations véhiculées par tel ou tel site Internet, prenant la forme d'une pastive colorée et d'une brève description. Très rapidement, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer l'aspect totalitaire de ce système et plus particulièrement les acteurs de l'information directement stigmatisés. Pourquoi le monde serait-il le seul à pouvoir juger le reste du web de cette façon Être juge quand nous sommes nous-mêmes partis n'est-il pas suspect En position de monopole, des codex ne risquent-ils pas de biaiser, voire fausser l'information par subjectivité pourquoi le lecteur n'a-t-il pas son mot à dire dans ce classement Les lecteurs incrédules ne vont-ils pas être incités à inverser le sens des propositions Sans oublier les attaques du média en lui-même, qui n'est pas toujours exempt de défauts. Quoi qu'il en soit, cette affaire a fait naître en moi une idée qui n'a cessé de germer. Plutôt que d'attaquer le monde sur l'ordre des codex, pourquoi ne pas plutôt mettre les autres médias à égalité, pour éviter les monopoles, et laisser au public la possibilité de consulter différentes sources d'opinion Ainsi est née l'idée de rocodex. D'abord, pensé comme un moteur de recherche alternatif à des codex, Rockodex est aussi un outil modulable que chaque acteur de l'information peut s'approprier en éditant sa propre base de données et mise en page. Ainsi, l'outil est conçu de façon neutre et flexible, permettant à chacun d'exprimer ses propres opinions en toute liberté. Par ailleurs, Recodex propose des résultats par site et par page web permettant plus de précision et de nuances sur les différents points de vue. Pour couronner le tout, Recodex est un outil gratuit, libre et open source, facile à installer sur votre site internet dans une page dédiée ou sous la forme d'une barre de recherche dans un menu. Mais Rocodex peut s'inscrire dans un système plus ambitieux encore. Baptisé « Source croisée », ce projet d'envergure consiste à relier les bases de données Rocodex de tous les acteurs consentants. En une seule requête, l'internaute peut ainsi obtenir plusieurs avis provenant de sources variées. Il ne lui reste plus qu'à croiser ses résultats pour se faire une opinion plus juste sur sa recherche. Mais revenons-en à la réalité. Nous n'en sommes actuellement qu'à sa phase de concept et réaliser ce type d'outil nécessite un développement à temps plein sur plusieurs mois. C'est pour cette raison que je fais appel à vous pour financer ce projet d'intérêt public qu'est Rocodex. Si le projet vous semble juste et que vous souhaitez le soutenir de quelques euros, je vous invite à consulter la page Ulule de Recodex. Vous y retrouverez des informations plus précises sur le projet, ainsi que des contreparties relatives à votre implication. Quoi qu'il en soit, Rocodex reste un outil de diffusion d'opinion, et quel qu'en soit l'auteur, l'information reste systématiquement subjective. Continuons à alimenter notre sens critique et nos réflexions personnelles pour révéler le potentiel d'une société plus juste.